Kaelthas en termes de tempo. De toute façon c'est que des persos de tempo. Hein. J'ai hésité Eltas et Vandar. Mais je me dis que si je pars en mort-vivant, euh, Vandar il peut être cool. Après en bête ça peut peut-être être pas mal. euh, ouais, pfff, Pff, c'est un peu de tempo, mais je préfère quand même un, un truc qui serve toute la game. Honnêtement, il y avait vraiment que des persos, vite euh, fait, quoi. Il y avait vraiment... enfin, y avait pas de persos véritablement de construction. Alors Là j'aime bien ce spot où je up Et je gèle ça Parce qu'en vrai ça c'est vraiment une très bonne carte On n'a pas envie de la, de la virer Surtout que ça marche bien avec le pouvoir Et en même temps je peux acheter une 2-2, une 5-5 qui est très forte Donc euh, ouais j'aime bien Franchement j'arrive dans la 2 Donc je respecte ma, mon pattern de up Et en même temps j'ai une belle tempo Le départ est cool Le départ est cool Contre Fael 1 hein. sur Bourbissa 2-2, ça perd. à moins qui ai mieux 5 -5, hein. bah, est mieux que la 5-5 hein. Bah théoriquement c'est mieux que la 5-5. C'est dur à dire. La 5-5 c'est vraiment cool hein. Ah le crâne quand même hein. crâne quand même. Oh, le crâne. Salt, dit le crâne nazi. Euh, merci euh, Nate THRT, merci pour le soutien. Euh, merci d'offrir un abonnement à Jus de Crâne. Merci beaucoup. La 5-5, tu, tu mets la taunt en first. La fold, tu le mets à la fin du combat. Quant à ça, tu la mets à la fin du combat et elle génère de la value, c'est une très très bonne carte, ça. Et je préfère euh, commencer à jouer des, des réincarnations, etc. avec le diriger les foudres. Vous vous débrouillez vraiment bien. Ça tient Et 2-4 hein, mon gars mon gars sûr là, ma goutte sûre. <rire> bien Pas bien. Pas bien du tout. Faites comme l'oiseau Euh, je vais prendre ça. Un peu déçu. Je vais prendre les pièces, je pense. Hein. Quand on sait pas, on prend l'argent. Hein. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. <rire> Face de Madoff, quoi. Quand on sait pas, on prend l'argent. On prend ça. Undersault! <soupir> <tousse> Yaya, yakote. Le gros monsieur d'abord. Ouais, oh, mais il est pas mal notre petit bohort là. J'ai de la tempo, j'ai des piècettes. J'ai du scaling! En plus, on a une compo qui est forte contre Oleg. Contre elle de la RT On va perdre quand même. Je hein. crois. C'est pas très très bien mis là, les hits. 2-7 hein. quand même, Magoutin. J'ai rarement vu une goutte aussi forte. On va quand même perdre. Burk. Ah c'est vraiment des, des... Burk absolu. Hein. Bon l'avantage c'est qu'on a les pièces. The wall. Euh... Oui, oui, oui, oui. Non. Non, non, non, non, non. Y'a rien qui va hein Attendez, on va mettre là dessus, il est 4-7. vraiment bien. Ah la goutte va carry hein, je le sens. La goutte va carry. <rire> Ok, ok. C'est dégueulasse C'est dégueulasse On a un caporal, hein. peut-être une pièce, là. Et on va up, je pense. Hein. En vrai, on est trop dans la, dans la mouise. Hein. On va up. Hein. C'est pas mal, parce que ça me permet de... Ça, ça. On peut aussi tripler. Euh, avec eux, pardon. Euh... Hop, hop, hop, hop, je crois que je me suis trompé en... Bon, ça va, je, je... De mal que de... De peur que de mal, pardon. Et je me suis trompé à, à prendre éclaireur patient. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, je peux tripler crâne, mais crâne c'est un 2. Après, je pouvais tripler rien du tout, en fait, avec mon éclairor. Donc je pense que j'aurais pas dû... Quoique, non, ça revient au même, parce qu'au pire, je fais vente vente. Non, je dis des conneries. Ça revient au même. Non, non, c'était le bon play. Ok. Bon. Va falloir un Ubarak Ou le Xylos, hein. Là, le Xylos est cool avec les doubles crânes, le, le 2-1 euh, Taunt. Mon board, il ressemble vraiment à que dalle. Hein. Après, Maiev c'est un bon match-up là sur ce tour. Elle n'est pas encore allée chercher... Allé chercher sa 6. Donc elle a un board avec des 1. Voilà, super. Belle lecture du sabot. Donc ouais, ça c'est un bon match-up tout de suite. Le meilleur match-up d'ailleurs. C'est quoi c'est tour 5 hein Tour 6. Ouais, tour 6 Mayev c'est parfait. Et encore, on peut pas les fier. hein. Et lui il a quand même pris 11 life. <rire> ah cette goutte. Cette goutte magique. Pas le bus magique c'est la goutte magique. Oh waouh. Attendez. Oh waouh waouh waouh wow Je peux pas aller chercher euh... Bah si je peux mais comment on fait Non oh, c'est dur là. Non on peut pas. Ah, ah, ah, je peux pas aller chercher la taverne 6 soit 2 Ou alors je... C'est chaud hein. Ou alors c'est chaud. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire hein. qu'on fait juste à cliquer. Ah bon, faut vendre en plus, mais bon, ça c'est pas très très grave. Je crois qu'on va faire ça. Hein. Et double 6 derrière. Ouais, en vrai, il y a les bêtes et tout. Moi je vais aller chercher des tavernes 6 parce que Up and Shield, ouais. On vire le naga, on jouera jamais naga. On le sait. Allez, la goutte! Je suis la goutte! On compte sur toi, la goutte. hein. Non, mais je crois que c'est le play. Ça aurait été greedy d'aller chercher une 5. Enfin, en fait, c'est trop safe. Quand c'est trop safe, c'est greedy aussi. Hein. Ouais, mais si je prends moins 10, c'est pas si grave, je pense. Ça me fait passer à 23. J'ai 2-6 derrière, donc je suis bien. Donc, euh, non, franchement, je pense que c'est le play, hein. je joue vraiment... En fait, si j'ai qu'un seul triple, c'est pas la même, mais là, j'ai double triple, hein. je vais chercher deux cartes. Hein. Donc, euh, je pense que c'est à... ça. C'est un truc qui est important à comprendre, c'est que c'est un peu à vous de décider quand vous, vous allez perdre les combats. Si vous avez prévu de gagner le combat et que vous le perdez, c'est catastrophique dans votre, euh... dans votre construction de game. Donc, c'est un peu à vous de vous dire, là, je sais que je vais perdre le combat, mais let's go. C'est le moment. Je vais pas prendre de, des masses d'ailleurs. Ouais, en jouant mon petit 6. Merci euh, Blue Quack, merci pour le Prime, merci beaucoup. Pour voir. Que tout se passe bien ça se passe, ça se passe. Ça, c'est dès que je joue un LM, ça donne de l'attaque aux autres trucs naz. Rogue et Crabouilleur est quand même vachement bien dans ce genre de compo Oh waouh <rire> oh Fort mobile non On jouera pas à Tissa, c'est sûr Roland Je vais prendre Fort mobile Ça c'est bien avec le fort Ah c'est pas mal ça. On va prendre la stat. Puis c'est des cartes qui sont fortes avec Gang et Crabouilleur. Qui vont être fortes avec les autres élèves taverne, euh, les mort-vivants euh, Taverne 6. D'ailleurs je peux peut-être up au prochain tour. Et je suis pas mal à l'aise avec cette idée. Et la goutte franchement elle, elle est énorme cette goutte. Non mais <rire> cette goutte en plus elle profite de lui. Hein. Cette goutte. Là, moi, je, mon adversaire, je me dis, je ne peux pas gagner. Il y a une goutte de 16 en face. 5-16. 5-16. 5-17, pardon. 8-10 même, maintenant. Qui dit mieux 8-11 Adjugé vendu. Enfin, 8-12 pour monsieur. Elle finit même à 8-13, donc là, euh, là le commissaire priseur il s'en met plein les poches. Hein. Ok. Ah ouais, je vais hop hein, franchement. Trop bien. Mort vivant, oh je vais prendre le, le tir précis. Ah c'est dommage c'est 4-17 ça, c'est vraiment gros. Et je pense que ça sera meilleur quand même. c'est énorme ces trucs. Je peux pas virer la goutte en vrai, elle est trop cool. Voilà ça c'est quand même important dans ce matchup. Ah je paye la goutte. Hulk Hogan. Goutte... Goutte Hogan. On ne peut pas virer la goutte, elle, elle, elle, elle nous fait tenir là. D'ailleurs, dans ce match-up, c'est con, mais je préfère une 2-20 qu'une 4-17. Dans l'absolu. <rire> c'est Gulkogan. Hulkogout. <rire> c'est Hulkogout. Il est pas mal ce pouvoir en vrai. Là, euh, Après voilà c'est parce qu'il y a bête et machin C'est très précis comme pouvoir hein. Sinon c'est nul hein, si vous jouez euh... Mais c'est vrai que dans ce genre de compo c'est super bien ah, J'aime trop ma compo Elle est trop trop belle En plus on joue des cartes rigolotes Genre fort mobile c'est vraiment rigolo comme carte Elle est là, elle est là et en même temps elle se dit, bah normal je suis la plus forte carte de ton board mec. <rire> 11-17. Oh, strike. Vraiment... Est-ce qu'on veut tripler euh, ça Je suis pas certain. On que vous obtenir... Ah. ah. Je suis vraiment pas certain. Je pense que si j'avais été taverne 5 pour aller chercher une 6 ou taverne 4 pour aller chercher une 5, oui évidemment. Mais là en vrai c'est deux cartes qui sont trop fortes. Donc je vais les laisser. Genre j'ai pas envie. Je, je, je suis déjà dans la 6, donc euh, je vois pas trop l'intérêt. Comme un Titus, pas ah, vraiment. Ça c'est sympa, mais.. En vrai, avec la goutte. Euh... Non, non, non, quand même, non mais en même temps, euh, avec la goutte, euh... non mais quand même, allez let's go, juste pour le kiff, on est obligé, est... vous le savez, on est obligé, le Xylos c'est trop tard je pense, ça c'est une bête, mais... le Xylos c'est tard hein. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce... La garde, de hein Je vais la tripler Je pense que vous avez une chance de toute façon. L'élémentaire se magnétisera sur euh, bah, la bleue claire, quoi. Bien sûr, bien sûr. Oh, lui, il est vraiment trop gros, mais. tu passes si. ah, hein. le problème c'est que ça c'est resté en vie et c'est quand même taverne 3 euh, là il y a 10 16 19 on est large ouais, il joue pas la même game hein. c'est certain c'est certain. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu un strike parce qu'il y en a qui il y en a dans la game ils sont chauds là ils sont vraiment chauds ça c'est pas mal hein aussi non c'est trop tard c'est dommage parce que ça c'est pas mal mais c'est beaucoup trop tard pas que j'oublie la, la goutte bleue les hein. Ah, On vire le fort mobile je pense Ah en vrai il faut que je vire autre chose Let's go Là j'aimerais bien le cobra sur eux, je vais juste faire ça irrésistible goutte. La goutte goldée, la légende, là c'est une légende, hein, cette goutte. Hein. On va en parler dans, je pense dans 30 ans, on en parle encore de cette goutte. Hein. Il lui manque juste le poison et let's go. <rire> poison furie des vents un beau bébé quoi. Bon, on a bien stacké les Octozari, ça c'est chouette. Ah, bien stacker un peu quand même. Bon maintenant on va pouvoir la vendre quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. C'est dur de la virer mais... OH de. Pardon. Vous vous bien. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Oh, c'est la goutte! La goutte, c'est Professeur X! Elle a fait exploser les adversaires par la pensée! Ça, c'est pas mal avec ça, mais je pense bon, c'est dur à mettre en place. Peut-être ça, hein. obligé de faire ça lui joue des morts vivants donc euh... je pense que lui il est vraiment cool hein. et en fait il pète des petites conneries et... On va se faire défoncer, hein. Et franchement, je on... pense qu'on va se faire défoncer. Vous vous débrouillez vraiment bien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, elle est là, elle est là, elle, elle est là en finale. Elle est en finale. T'as une goutte qui est en finale. Là il est en train de se dire, putain mais je vais m'écraser dans sa goutte, c'est pas possible. Ah ouais, écrase-toi dans ta goutte mec. Oh non, il a tout. Oh non, il a tout. Ah Mais Boa c'est trop fort dans cette méta. Boa c'est beaucoup trop fort. Hein. Là le Boa l'a, la, la carry. Ah, c'est dommage, on a une sacrée compo là. Ouais le Boa l'a carry, c'est dommage. Oh c'est magnifique hein, franchement. Finir contre lui, je pensais vraiment pas. C'est pas n'importe quel goût Harry. Magnifique. Ouais lui il a, mis, il a mis... En fait il a mis 28 à Dena et ça veut dire qu'il y a eu un truc bizarre mais... Ouais il y a beaucoup de moral d'agonie et ça c'est vraiment super fort. Et on joue un peu les mêmes compos sauf que lui il joue vraiment la, vra la bonne version avec le bon pouvoir etc mais... Même si notre pouvoir est pas mal. Hein. Mais magnifique, hein. Franchement, euh, j'y croyais pas à ce perso et à cette compo, etc. Mais et à cette goutte surtout.